Au niveau du 5S, je trouve ça très intéressant. On a restructuré nos postes de travail. On a supprimé ce qu'il fallait supprimer pour éviter l'encombrement. On a établi aussi des fiches de nettoyage. On a vraiment tout remis. Et on a une superbe usine aujourd'hui qui est très propre, très belle et très agréable à travailler. Met une photo, et euh, so euh, Et aussi une photo, uh, avec qui Bien sûr, on va prendre le poste au niveau de la coupe. Alors euh, nous avons restructuré au niveau des conteneurs. ce sont des conteneurs qui arrivent du magasin directement chez nous à la coupe pour pouvoir mettre les profils. Auparavant ils étaient rangés un petit peu en bataille, Aujourd'hui avec le deuxième S on a tout resitué, on a mis des coins, ce qui permet pour la productivité notamment de savoir qu'on n'est pas en surproduction. Ça permet également pour la sécurité d'avoir des conteneurs au milieu du passage pour les caristes. Euh, C'est plus agréable également pour les soudeurs. Ils peuvent prendre leurs conteneurs sans devoir tout retirer pour prendre celui du goût. Euh, C'est un énorme avantage au niveau sécurité, au niveau productivité. Donc de fait on gagne en qualité. Par exemple, euh, dans la caisse à outils, euh, on, si on veut une clé euh, de 20, de 19, ou une pince, tout est visuel. Donc on a la, la clé qu'on veut ici, tout est bien rangé dans la, dans la caisse. Euh, c'est ça qui est l'avantage. on ne on cherche pas après l'outil, on a un travail, c'est très très euh, très rapide et de prendre une clé. Euh, ouais, franchement, si toutes les entreprises feraient ça, ça leur ferait gagner du temps. Ça aiderait leurs, euh, leurs ouvriers, leurs employés à travailler dans de meilleures conditions. Et ça leur fera éviter aussi des accidents, des situations à risque. Et voilà. Alors le système 5S, c'est un système qui est très intéressant. qui est souvent employé au même chez les musiciens, dans les, les orchestres. Et aussi euh, à l'hôpital, parce que l'hôpital, le chirurgien ne peut pas opérer quelqu'un s'il commence à chercher après ses outils et que ce n'est pas propre. Il faut que ça soit nickel et qu'il ne doit pas chercher ses outils. Alors, dans la musique, le musicien aussi, il doit avoir une rigueur dans ses gestes. En fait, euh, le piano, les notes, elles doivent être bien être placées au bon endroit, sinon il ne peut pas jouer le piano à la main droite ni à la main gauche. Et chaque instrument, sur la même chose. Euh, c'est comme aussi comme un orchestre, il y a un chef, il y a des, euh, des, euh, des compositeurs ce sont les ingénieurs, ce sont ceux qui font les systèmes, après il y a les dessinateurs qui font les partitions et après il y a des chefs ici qui dirigent un peu l'orchestre et les musiciens ce sont eux les ouvriers et quand tout ce système est bien fait ensemble on peut avoir euh, une belle musique. Le résultat, ben, voilà. Des caisses qui sont faites chez Stas. Et le système 5S est un très grand progrès, quand même, pour Stas.